On est de retour à Serra 81.8, 88.1 88 et 106.7. Mon invité uh, Marco Végendaire. Continue uh, avec uh, ton livre uh, et les, les perspectives. Parfait. Donc, euh, ben, c'est ça. On, donc, avant la pause, on était train de discuter de, de ces truchements qui étaient ces interprètes euh, qui jouent un peu un rôle d'intermédiaire finalement entre les Premières Nations et les Français dans le cadre de la, de la traite de la fourrure Et donc c est, c est, ces jeunes-là, c'est vraiment ce qui a donné lieu à un, ce qu'on appellerait un nouveau type d'homme. Euh, donc c'était des, euh, des gens, des, des, des, des Français qui, qui avaient appris vraiment à, à à respecter d'abord les traditions autochtones, les, les, les traditions politiques et commerciales, euh, qui avaient aussi, euh, donc, euh, mettons, des, des, des compréhensions des habitudes, des tempéraments de ces gens-là. Euh, et, et, comme j'ai dit, c'était vraiment devenu des, des intermédiaires culturels. Et donc, euh, après les dizaines de, de truchements que Champlain va envoyer euh, auprès des Premières Nations, bien, ils vont être suivis par, par des centaines d'autres. Et euh, au fil du temps, ben ça va devenir carrément un, un métier euh, de, de jouer ce, ce rôle-là au niveau de la, de la traite des fourrures et d'aller au-devant des Premières Nations avec de la marchandise. Est-ce que c'est est en fait ce qui va devenir à partir des années 1670, ce qu'on appelle les coureurs de bois, donc cette figure absolument mythique de, de la Nouvelle-France? Alors, on aura la chance d'en reparler dans une émission ultérieure de, de ces coureurs de bois. Mais là, au moins, on, on peut connaître dans le fond les ancêtres de, de ces gens-là, comment le métier est apparu euh, au niveau là, de, du développement de, de la colonie. Donc, euh, 1634, euh, on, a, on a fondé euh, Trois-Rivières et là, euh, Champlain, de son côté, lui, euh, vieillit. Il approche là, la, la mi-soixantaine. -mi et euh, il est beaucoup moins mobile, euh, il bouge, mettons, il se déplace beaucoup moins. Euh, les, les, les gens remarquent que ça, son énergie physique euh, décline. Et euh, malheureusement ou inévitablement, donc à la fin octobre 1635, il va être frappé par une crise cardiaque qui va complètement le, le paralyser. Et euh, durant deux mois, il va être alité. Et il va euh, donc tenter de, de donner son testament, le fait état, vraiment vraiment de de finalement ses motifs ou ce qu'il habitait par rapport à sa vision de la Nouvelle-France. Il va donner ses avoirs euh, aux ordres religieux, à des colons euh, et euh, répartir un peu tout ça euh, pour permettre là, le, le, le suivi, euh, le développement de la, la Nouvelle-France. Et euh, Champlain va s'éteindre le 25 décembre 1635, euh, donc la, le jour de Noël. Euh, et euh, ça va être euh, disons, un, un jour où euh, la, la, la ville entière va va honorer, ou le, le, les funérailles qui vont être données vont, vont honorer Champlain de manière assez euh, sentie. Il y aura des Premières Nations aussi qui vont venir, qui, euh, qui reconnaissent finalement le rôle que Champlain avait joué. Et euh, peut-être un petit, un petit mot sur, euh, sur Champlain. De son côté, en fait, euh, il, y a, il y a ça aussi à savoir, c'est que euh, sa, sa contribution pour la Nouvelle-France ne sera pas reconnue de, de, mettons, immédiatement par le roi Louis XIII et, euh, et euh, le cardinal Richelieu. Il n'y aura aucune reconnaissance qui va être donnée dans l'immédiat. Euh, déjà, je pense qu'ils avaient la tête ailleurs. Ce sera Montmagny qui va succéder à, à, à Champlain. Euh, il y a David Hackett Fisher, qui est le biographe de Champlain, dans le, le, le livre Le rêve de Champlain, qui va dire de, de Champlain, je, je trouve que c'est intéressant de, de le nommer. Euh, il va dire il a, que Champlain avait ce vaste dessein de créer à la frontière des cultures européennes et américaines une nouvelle humanité, rien de moins. Le seul vrai nouveau monde créé en Amérique dans la mixité, le métissage, le mélange des cultures, des ethnies, des espoirs et des idées. Et je pense que ça résume bien l'œuvre de Champlain. C'est ce qui a tenté de créer un nouveau en Amérique qui était vraiment en respect avec une vision plus humaniste que, que ce que les Britanniques et les Espagnols ont, ont réalisé. Alors, c'est important, je pense, de... De, de découvrir Champlain sous, euh, dans, sous son vrai visage, disons, un visage qui n'était euh, pas parfait. Il avait ses, ses préjugés, euh, disons, plus euh, ethno-européens, euh, mais il y avait un, un respect fondamental pour les Premières Nations, puis euh, il voulait une cohabitation qui allait être pacifique. On, on se rappelle aussi cette phrase qu'il a nommée à deux reprises, euh, dont en 1633 avec les, les Montagnards en disant euh, que nos fils marieront vos filles, ils formerons formeront qu'un seul peuple. Donc, cette vision-là, d'une certaine façon, va, va se réaliser euh, à un certain degré. Euh, le peuple canadien va devenir euh, un peuple qui sera profondément euh, métissé dans, dans, son, dans son essence. Alors, euh, avec, euh, donc avec ce déploiement-là, l'expansion française, euh, on, on, on a parlé donc des dé dévastation épidémiques des Premières Nations. Et euh, il y a cette tension, cette rivalité qui existe entre la Ligue des cinq nations Iroquoises et euh, l'Alliance du Nord, disons, qui regroupe les, les Algonquins, euh, les Hurons, euh, montagnais et, euh, et, et beaucoup d'autres nations qui étaient plus au nord et en, en périphérie. Donc, euh, les, les, les, la Ligue des cinq nations Iroquoises, euh, donc d'est en ouest, était située au, au sud du lac Ontario, à partir, là, proche du lac Champlain et euh, en dirigeant vers l'ouest. Donc, d'est de, en ouest, on a les Mohawks, selon la désignation anglophone, les Mohawks, les Onedas, les Onondagas les Cayugas et les Sénéca. Donc, euh, cette nation-là était très, très puissante et eux euh, faisaient affaire surtout à partir du fleuve Hudson, de l'univers Hudson, avec les Hollandais, euh, qui étaient eux les meilleurs manufacturiers d'Europe, euh, les plus, euh, les, les, les, les, les plus euh, efficaces et ils avaient fait des, des meilleurs prix que les Français. Et ils ont aussi également commencé à, à, à, à offrir des armes à feu aux, aux, aux Iroquois, Tandis que les Français, de leur côté, euh, avaient préféré ne pas leur de, à leurs alliés amérindiens ne pas leur donner d'armes à feu euh, pour préserver un rapport de force. Mais ça, cette situation-là fait en sorte que les Iroquois avaient donc euh, des armes à feu et ils en ont profité pour... Euh, tenter d'établir, disons, leur euh, hégémonie au niveau du bassin des, euh, des Grands Lacs. Donc, à partir de la décennie, de la décennie 1640, il va y avoir euh, des raids des Iroquois qui vont, euh, qui vont se, se, se produire et euh, qui vont vraiment dévaster la région des, des Grands Lacs notamment les hurons, les neutres, les pétains, les algonquins de manière plus large. Et ça va aussi mettre en péril la, la, la, la, mettons, la, la survie de la colonie d'un point de vue économique parce que là, la, la, la, la traite des fourrures s'envoyait grandement ralentie, même mettons, carrément parfois bloquée. Et, et donc, c'était un, un enjeu très, très important, autant pour les Français que pour, pour les Premières Nations autour des Grands Lacs en 16 euh, donc en 1648 euh, 1649 il va y avoir carrément la destruction de la Huronie euh, par les Iroquois et les, les, les réfugiés vont devoir euh, un, un certain groupe qui va aller près de Québec donc ancienne Lorette qui va devenir Wendake et un autre groupe qui va se diriger vers l'ouest euh, à l'ouest du lac Michigan et ils vont euh, ils vont donc euh, se retrouver avec d'autres groupes de réfugiés qui vont se retrouver là euh, et euh, dans, dans, cette, dans ces régions-là, donc les, euh, les, les réfugiés qui étaient algonquins en majorité, mais certains qui étaient également euh, iroquois euh, donc ils, on peut parler, on peut en nommer quelques-uns, les renards, les sakis, les mascoutins les potewatamis, les kikapou les noquins, les miamis, les ouais et, et plusieurs autres. Donc, tous se regroupés euh, dans une région euh, qui est autour là, de Green Bay aujourd'hui. Donc, euh, une sorte de, de triangle là, qui, euh, qui est en son centre Green Bay et euh, ça va créer des grosses tensions parce que la, les, les, euh, disons, les, les relations euh, trouvent perturbées, les territoires en, en, traditionnels, euh, disons, route, et là, ben, les, les, les arrivants doivent être capables de, de, de cohabiter ensemble. Donc, il y aura toutes sortes de, de moyens où il y a des tensions, il y a des meurtres, tout ça au niveau des, des, des territoires de chasse, mais il y a aussi un effort de la part de, ce, de ces populations-là à travers euh, les échanges de cadeaux, des, des conventions de réciprocité, euh, également euh, des, le calumet de paix, la cérémonie du calumet de paix qui, qui permettait d'ouvrir les cœurs à, à, à la réconciliation, les intermariages aussi qui venaient, euh, disons, euh, permettre là, des alliances entre les, les différentes tribus. Alors, euh, ça va créer des nouvelles identités, euh, il y a des nouvelles, euh, mettons, des nouvelles nations qui vont émerger de, de, de ce mélange-là, euh, suite donc à la dévastation de, de, de, des Grands Lacs par, par les Premières Nations. Ensuite, euh, ça, ça, ça va donner le, le ton euh, pour les Français à, à une expansion continentale parce que là, de leur côté, ils sont obligés de, de, leur, de leur côté d'aller de, au devant des Premières Nations qui sont plus loin pour aller chercher leur fourrure. Donc, là, les coureurs des bois, les, les, les traiteurs vont, euh, vont aller de plus en plus loin. Euh, et euh, on a donc, euh, on a ça, des deux personnages, Médard euh, des gros ailiers et et euh, également euh, le Pierre et Redisson, qui sont deux beaux-frères, qui euh, en 1659, euh, ils vont décider de partir à l'ouest euh, pour euh, donc explorer la région. Ils vont se rendre jusqu'à l'extrémité ouest du lac supérieur. Euh, ils vont se promener un petit peu au pays des Sioux vont établir des, euh, des, des contacts avec eux et ça va, va d'une certaine façon, ouvrir le chemin nouveau pour euh, que d'autres traiteurs puissent emprunter la, la, la voie. et Ils vont revenir en 1660 dans la vallée du Saint-Laurent avec un gros, gros volume de, de fourreurs accompagnés là, de près de 300 guerriers amérindiens de, de quelques nations. Euh, malheureusement pour eux, la, la, le gouverneur de la, de la colonie va, va très mal les recevoir vu qu'ils n'avaient pas de permis. Euh, et euh, il va finalement, euh, selon les dires là, de, de Radisson, on va mettre des gros aillés en prison. Euh, et euh, ça va, d'un côté, ça, ça, ça va rebuter ces deux personnages-là qui vont aller travailler avec les Anglais après coup. Mais euh, d'un point de vue économique, euh, ça a carrément sauvé la colonie de la, de la faillite, de la, de la ruine financière, parce que là, on, on rouvrait les, les canals pour pouvoir euh, avoir euh, cette circulation là, des, des pelleteries, des, des fourrures et des échanges avec les... Les marchandises européennes. Donc, c'est vraiment un moment important disons, dans l'expansion de l'empire français en Amérique. Et à partir donc, du début des années 1660, la Nouvelle-France, donc le territoire de la Nouvelle-France correspond finalement au, au, au, à l'ensemble des alliances qui ont été créées entre la couronne et les premières, les, les premières nations à l'échelle du continent, quand on parle là, de, de l'Acadie jusqu'à la baie du Son, jusqu'au Grand Lac et euh, un petit peu, un peu au sud des Grands Lacs euh, durant dans, dans cette période-là. Donc, euh, cette, la Couronne française se revendiquait de ce territoire-là. Euh, ça paraît bien sur une carte, mais dans les faits, il faut vraiment être au clair sur la, la, la dynamique du pouvoir sur le terrain. C'est-à-dire que les Français euh, donc euh, revendiquaient une souveraineté sur le, le territoire, mais c'était vraiment euh, en, en fond fonction du bon vouloir et de la, des bonnes relations avec les Premières Nations qui, dans le fond, les toléraient sur leur, euh, sur leur terre. Donc, ce n'était pas une, une colonisation au même type que les Britanniques où une sorte de rouleau compresseur qui, qui s'approprie le, le territoire et qui, qui dépossède, disons, euh, les, les Premières Nations qui occupaient ces territoires-là. C'était un, un, une colonisation, disons, d'interpénétration euh, très, très peu euh, populeuse. Alors, ça, ça créait euh, ça crée un, un contexte là, où euh, c'était vraiment euh, la, les, les bonnes relations qui déterminaient si les Français pouvaient se retrouver ou non sur un territoire et faire affaire avec, euh, avec les, les, les Premières Nations. Alors, euh, donc, on, on, on avait donc cette... Euh, cette, cette cette prétention-là devant les autres pouvoirs impériaux, mais elle, était, elle cachait une réalité qui était beaucoup plus complexe, disons, et beaucoup plus nuancée que, que ça. Et quand même, donc, on, on se retrouve avec un déficit démocratique, démographique en, en Nouvelle-France, comparativement aux, aux colonies britanniques particulièrement. Donc, en 1660, euh, la colonie du, de, de la Virginie, dans la, la baie de Chesapeake, et la Nouvelle-Angleterre, euh, on compte à peu près 58 000 colons. Euh, tandis qu'en Nouvelle-France, on, on, on vient d'atteindre le, le plateau des 2000 habitants. Donc, on, on a une énorme différence euh, de, au niveau de, de la démographie, mais euh, Malgré ça, c'est malgré le fait que oui, effectivement, la colonie française était probablement plus fragile que les, les colonies euh, britanniques. Euh, les, les Canadiens qui, euh, sont, qui, ont, qui sont apparus, surtout à partir de la, durant la, la décennie 1640, euh, donc, ce sont, ce sont, ont pris racine dans le pays et ont, et ont vraiment appris euh, des, des Amérindiens à vivre dans ce pays-là. Donc, euh, on avait vraiment, euh, ben, d'une part, dans la colonie, il y avait Trois, trois villes qui avaient été créées. On avait la, la, la, la, la création de Montréal. Euh, donc, euh, il y avait Québec, Trois-Rivières et Montréal. Il y avait déjà des institutions, des écoles, des hôpitaux, des tribunaux. Donc, les institutions structurantes, disons, de la, disons, de la société étaient en place. Et euh, tu avais donc une première génération de Canadiens qui est apparue. Euh, et euh, cette génération-là euh, avait réussi vraiment à bien vivre sur le territoire euh, des Amérindiens pour pouvoir euh, vivre sur le territoire. Euh, ils avaient appris à voyager dans l'arrière-pays et même euh, à voyager de manière euh, sans, sans guide de, de, de, des Amérindiens. Et euh, ça, pour pouvoir euh, se sur le continent sans guide, c'est une connaissance très intime du territoire. Pour Réellement, euh, c'est ça, une, une, une poignée d'hommes, de femmes qui occupaient le pays, euh, beaucoup moins nombreux qu'en Britannique, mais solidement ancrés dans la, dans la colonie, euh, sur le territoire et, euh, donc des, des, des, des, des, des Canadiens. On peut vraiment dire qu'à partir de, de ce moment-là, euh, ils sont prêts à la, la colonie rouge. 14 et nice Colbert, euh, on peut quand même dire qu'à partir de ce moment-là, la, la, la commune française avait pris racine sur le continent. Et euh, ça, ça, ça, ça a donné le ton proche de la Nouvelle-France où là, on a un grand influx d'immigrants sous les, les politiques euh, de peuplement là, de, de la couronne royale. Ça, ça couvre, disons, cette période-là, 1663 à 1663, et euh, donc on, on peut, peut comprendre davantage quand on, on voit ce, ce, ce portrait-là, euh, comment, dans le fond, la, la, population, la, la, la population coloniale dans la vallée du Saint-Laurent, euh, était dépendante euh, de, des bonnes relations avec les, les Premières Nations, comment il y avait une sorte de cohabitation sur le territoire qui se, qui se faisait et voyait, euh, euh, donc, euh, constant quotidien qui se, qui se trouvait avec les Premières Nations qui descendaient vers, euh, vers la vallée du Saint-Laurent. Et, et inversement, les, euh, les, les coureurs de beaux, les traiteurs qui, eux, allaient au-devant des, des Premières Nations. Euh, alors, c'était une société très, très multiculturelle dans, dans le sens, euh, disons, plus naturel du terme. Euh, et, et on avait affaire vraiment à, à la naissance d'un nouveau monde qui, qui était dans la, dans la foulée de ce que Champlain avait tenté de créer pendant, pendant 30 ans de, de sa vie. y avait les coureurs des bois, ils, étaient, ils venaient de, des familles nobles ou ils venaient des familles, des, des jeunes qui étaient déjà canadiens de la deuxième génération, peut-être ou quoi? Oui, ben en fait, les, les, les, les, les truchements, les traiteurs qui vont devenir les coureurs de bois. Euh, la majorité, c'est effectivement des, euh, des gens qui sont nés au, au pays. Tu as eu quand même quelques explorateurs français euh, qui, sont, qui sont venus, donc des gens qui sont nés en France et qui sont, euh, qui sont devenus des, des traiteurs. Mais euh, de manière majoritaire, euh, c'était ces, ces Canadiens nés au pays qui, en grandissant, euh, donc leurs leur, leur parents, qui étaient eux-mêmes, avaient été eux-mêmes truchements ou traiteurs. Euh, donc, euh, marchaient dans les pas de, de leurs parents et euh, ils avaient appris évidemment aussi les, les voies, les manières de faire Amérindiennes. Leur, leur modèle à eux, c'était les, les Premières Nations parce qu'elles avaient des, des connaissances qui étaient très, extrêmement importantes et, et nécessaires pour vivre sur le, le territoire nord-américain. Donc, c'était une majorité effectivement de, de Canadiens qui sont devenus euh, ces, ces générations de, de coureurs de bois, effectivement. Mais la, les, premières, les premières générations, les truchements, donc plusieurs dizaines là, qui avaient été envoyés par Champlain, ça, c'était des jeunes, des jeunes Français qui euh, avaient quitté leur, leur pays pour venir euh, s'installer, euh, pour venir en fait, euh, à titre d'engagé, venir euh, réaliser un mandat. Et euh, plusieurs d'entre eux ont décidé de, de rester. Et c'est eux autres qui euh, feront donner, finalement, vont permettre l'apparition la, la, la, d'une génération euh, de Canadiens, la première, ce qui, qui est plus significatif à partir des années 16, euh, 1640. Parlons un peu euh, du territoire. À ce point-là, le territoire, il, est, il est de quoi, là? En tout, là. Euh, euh, le son est coupé, peux-tu peux répéter la question? Euh, à ce point-là, dans l'histoire canadienne, là, euh, le territoire comprend de quoi là? De Montréal, le, le Bas-Saint-Laurent, la, la, la vallée. Euh, dans l'ouest, ça va jusqu'à où? Là, puis dans le sud. Donc, ben, c'est ça durant la, la, la, la période là, au cours du 17e siècle. Euh, donc, on, on a parlé de l'Acadie, donc toute la, la, la, la, la région autour là, de, de, de la baie de Fonby, la Nouvelle-Écosse particulièrement. Euh, et euh, donc, on est inclus ensuite, on va vers, vers l'ouest avec toute la vallée du Saint-Laurent. Euh, et ça va jusqu'à à la baie du Tson où il y avait une présence britannique aussi. Il y a eu une grande rivalité au niveau de la baie du Thusson, mais euh, les, les Français avaient donc des revendications ou des, des, des prétentions jusqu'à là. Et euh, l'ensemble des grands lacs, donc euh, avec la, le, le voyage des de, de Grosaillers et de Radisson euh, qui vont aller jusqu'à l'extrémité euh, ouest donc de, du, du, lac, euh, du lac supérieur, la baie de chicago gaimon euh, Alors, euh, c'est cette région-là aussi à l'ouest qui va être euh, incluse disons, dans la, la suzeraineté française et euh, également là, tout autour des, des grands lacs. Et au fil du temps, au fil qu'on va descendre... Euh, vers le sud, découvrir le Mississippi, euh, bien, la Louisiane va devenir euh, une autre région qui va, va s'intégrer à, à la Nouvelle-France. Et un petit peu plus tard, euh, au cours du 18e siècle, donc as le clan La Vérendry qui va pousser vraiment à l'ouest euh, l'exploration et, euh, et, et la présence française, euh, donc jusqu'aux au, jusqu Alors. Euh, au cours, là, si on parle de la période du 17e siècle, on, on, on a vraiment là, cette région-là qui est de l'Acadie jusqu'à la baie du Son, à l'extrémité ouest des grands lacs et, et un peu au sud, mais qui va être appelée à, à grandir, à, à occuper une très bonne partie du, du continent au fil des, des décennies. Parlons un peu aussi euh, ton livre, puis comment l'avoir, euh, où, où le trouver Bon, J'ai mis les liens la dernière fois sur euh, l'émission, mais euh, comment ça marche, ça affaire-là, parce que les gens ne comprennent pas ça peut-être. Tu peux expliquer ça un peu? Pour le livre? Oui. Pour euh, ben, se le procurer, en fait, euh, le, le, donc le Nouveau monde oublié. Euh, ben, en, au niveau là, de, de, de se le procurer euh, facilement, il y, a, il y a le site web marchéb.ca, donc la lettre B. Euh, et à partir de, de, de ce site Web-là, donc, euh, donc, vous pouvez retrouver le, le livre. Donc, c'est une sorte d'Amazon québécois là, qui, qui vise justement à, à pouvoir vendre des, euh, des produits locaux. Euh, et euh, donc, les gens peuvent se procurer euh, le livre à partir de, de, de la page ou de, de, de ce site Web là. Euh, et euh, j'ai une page Facebook également, là, le Nouveau monde oublié, la naissance métier des premiers canadiens. Donc, je mets tous les, tous les développements euh, par rapport au livre. Les gens peuvent rester à l'affût là, là dessus et euh, ben, pour aussi faciliter, là, peut être au niveau là, de, la, de la diffusion de, de cette émission là, on pourra mettre là, les liens afférents euh, au bas de la, de la vidéo. Euh, et avec ça ça, ça, ça devrait permettre aux gens de, de se le procurer. Euh, pour l'instant, il est disponible en format numérique euh, uniquement. Mais euh, donc, si les choses avancent bien, d'ici la, la fin de l'année, euh, il, il y aura une version papier aussi qui va, qui va être offerte. Donc, euh, on, on avance dans cette direction-là. C'est sûr que c'est un objectif clair là, pour moi d'avoir une version papier. Ouais. C'est euh, pour moi que la façon que tu as fait ça, par donation. tas tu, pour, -tu euh, une idée spéciale que tu as eue pour ça? Oui, ben en fait, euh, ouais, c'est sur de la base de dons volontaires, euh, la, la, la, la manière de, de, de se procurer le livre. Euh, ben en fait, pour moi, c'est que, d'une part, je, je considère que, que notre histoire nationale, c'est quelque chose qui, euh, qui, qui, qui doit se propager ou qui doit être partagé. Euh, donc, pour moi, c'était une manière d'enlever une barrière à l'entrée pour les gens qui n'ont pas nécessairement les moyens de, de, de s'acheter un, une, une œuvre qui est quand même assez, assez volumineuse. Donc, de mon côté, c'était pour pouvoir justement rendre l'information la plus accessible possible. Et ben, c'est ça, de mon, de mon côté, c'est une approche, l'approche du don et du contre-don. Euh, qu'on euh, qu voit aussi au niveau des, de la culture des Premières Nations, une manière euh, très, très centrale de, de, de, de gérer les, les relations. Donc, c'est comme ça que j'ai voulu l'aborder. Puis, euh, on, on, on rend la chose le, le plus disponible possible, le moins de, de barrières à l'entrée. On espère que, que les gens apprécieront euh, la lecture de, de, du récit de notre histoire nationale. Euh, on arrive vers la fin de l'émission. Ça fait que pour notre prochaine émission, c'est quoi ton visage pour euh, le sujet? On va, on va poursuivre en fait au niveau chronologique, donc pour survoler les, les différentes périodes de la, la Nouvelle-France. Et là, donc, on a conclu la période d'enracinement, donc 1633 à 1663. On va reprendre à partir de la, la, la décision de Louis XIV, le nouveau roi en France, euh, et de son premier ministre Colbert de, donc de, de, de prendre charge personnellement de la colonie, enfin une colonie royale. C'est à partir de là qu'il y aura aussi un gros influx de, de colons, les filles du roi aussi. Tu as eu des, des, des, des militaires, le régiment. Donc, euh, on, va, on va partir de là, puis on va découvrir la naissance d'un peuple avec, euh, avec cette, cette période-là. Et euh, espérons euh, être capable de mieux comprendre, connaître finalement l'ADN qui nous compose. Ben, je te remercie beaucoup, Marco, pour euh, participer, participer aujourd'hui. Puis euh, on va savoir dans la prochaine émission. Merci beaucoup là, pour CFRH88.1 et 106.7. Merci. Là. Merci, Dan. À bientôt. Avec Bonjour.